Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'impayés de loyer. Je trouvais ça vraiment important de te faire une vidéo et un gros focus sur les impayés et surtout comment éviter les impayés de loyer lorsque tu fais de la location classique ou meublée. Et pour ça, on va voir tous les détails dans la vidéo. Je vais notamment te raconter l'histoire d'un ami qui a eu un gros problème d'impayés et qui s'est vraiment mal terminé. Et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir éviter cela au maximum. Avant tout, je t'invite à télécharger mon guide si tu l'as pas encore fait, c'est mon guide de l'investissement. Ça va te permettre de pouvoir prendre le bon état d'esprit pour commencer à investir dans l'immobilier. Ce guide il est gratuit, tu as juste ton nom, ton mail à me laisser. Donc Pour ça, tu cliques sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou bien si tu es sur mobile que tu ne vois pas le lien, tu pas, tu vas faire un petit tour dans la description, tu cliques, tu me laisses ton nom, ton mail et je t'envoie ça directement. Donc, les impayés de loyer, euh, alors il faut savoir avant tout euh, qu'il ne faut pas que ça fasse forcément peur, parce que c'est moins d'un pour cent des locations qui se terminent en impayés, donc euh, c'est vraiment dérisoire. Mais c'est quelque chose qui a tendance à faire très peur aux gens en général, et moi je comprends pourquoi, parce que la France est vraiment dure, dure, dure avec les propriétaires concernant les impayés et les procédures sont vraiment très longues. Pour t'illustrer ça, je vais te raconter l'histoire d'un ami euh, qui euh, a une maison, enfin il en a plusieurs, mais il a une maison notamment qu'il avait mis en location, et cette maison, il avait mis un couple, parce que c'est tout à fait ce à quoi ça correspondait, une cou un couple, deux enfants euh, dans cette maison. Sauf que le couple, comme beaucoup de couples, s'est séparé, euh, donc divorce, donc pension alimentaire qui s'est mise en route, et seul le mari est resté dans la maison. Le mari s'est retrouvé euh, bah, sans avoir de, enfin, avec très peu de revenus et il a commencé à avoir un premier impayé de loyer. Ce premier impayé, euh, la personne a laissé courir un petit peu parce qu'il l'a juste relancé par courrier de façon euh, assez formelle. Et euh, bah, un deuxième mois est survenu rapidement. Et là, la dette était vraiment déjà très conséquente euh, puisque deux mois de retard, pour les rattraper quand tu touches pas forcément beaucoup d'argent, ça devient compliqué. Et au lieu euh, de, de faire ce que je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo, eh bien, euh, il a commencé tout de suite euh, les procédures et il a commencé tout de suite à euh, rentrer dans la, dans la personne euh, façon de parler, mais euh, juridiquement. Okay. Hey. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti en procédure, ça a mis du coup deux ans à se régler. Il y a eu deux trêves hivernales qui sont passées entre deux, Enfin, ça a été une vraie galère pour lui. Et au bout de deux ans, la personne s'est retrouvée à sortir du bien, effectivement, à être expulsée vraiment euh, au niveau de la loi. Et euh, quand cette personne a quitté le bien, eh bien, le juge a reconnu, comme cette personne n'avait pas d'argent, eh que les loyers euh, n'auraient jamais à être honorés. Donc ce qui fait que euh, eh bien, mon ami s'est mis deux ans de loyer dans le baba. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire le maximum pour que ce genre de choses euh, ne... enfin, comment faire pour que ce genre de choses ne t'arrive pas. La première chose à faire importante, moi je trouve que je suis plutôt euh, partisan de louer des petites surfaces. Pourquoi Parce que des maisons on y rendent des coupes, des coupes, ça divorce et ça peut être plus compliqué. Donc les petites surfaces, on a tendance à plus facilement y mettre, Alors on a un petit peu plus de turnover, mais par contre on va déjà éviter une partie de ce genre de choses. Maintenant, si tu veux, quoi qu'il arrive quand tu loues, que ce soit une petite ou une grande surface, il faut faire très attention au euh, travail que réalise la personne. Il faut euh, vraiment prendre toutes les données, c'est-à-dire qu'il faut que la personne fasse au moins trois fois le montant de ton loyer en termes de revenus pour pouvoir euh, payer ton loyer. C'est vraiment important, ça c'est trois fois. Euh, moi, j'applique cette règle-là tout le temps, pas moins de trois fois. Ensuite, euh, tu vas pouvoir prendre éventuellement une assurance d'impayé un de loyer ça c'est une chose moi je sais que je le fais pas forcément mais en tout cas ça existe si tu as envie de te rassurer tu peux prendre une assurance d'un payer de loyer c'est pas très coûteux si tu fais gérer ton bien doublement euh, la plupart des agences le, le font par contre il faut faire attention si tu mets ce type d'assurance en route il y a vraiment toute une procédure à respecter pour que l'assurance puisse fonctionner donc je t'invite vraiment à lire toutes les petites lignes pour pouvoir respecter cela sinon tu vas te retrouver à payer une assurance d'un payer de loyer le jour où tu auras un problème cette assurance va pas fonctionner donc je t'invite vraiment vraiment vraiment à y faire très attention aux petites lignes des contrats des assurances d'impayés de loyer. Si tu veux que je te fasse un focus par la suite dans une autre vidéo sur les assurances d'impayés de loyer, ce sera un plaisir de te faire ça et de bien te donner toutes les clés euh, et ce qu'il faut faire attention. Maintenant, je vais vraiment te parler euh, de, euh, dans cette vidéo de, de comment gérer l'impayé en lui-même. Donc la première chose, c'est qu'il faut euh, le temps joue contre toi. C'est-à-dire que euh, chacun a un revenu mensuel tous les mois qui est à peu près le même. Et s'il y a un impayé qui intervient, il faut que très vite euh, tu réagisses. Donc pour, pour pouvoir réagir très vite, il faut déjà que les gens te payent à date fixe donc moi j'invite l'ensemble alors on peut pas imposer mais c'est facile de pouvoir euh, le, le proposer aux gens et les gens le font à chaque fois c'est que au moment où tu vas signer ton bail tu vas fournir un rib aux gens et tu vas dire je vous demande de contacter directement votre banque pour pouvoir mettre un virement automatique en place ça c'est essentiel de mettre un virement automatique en place au niveau de ta banque enfin de leur banque toi, tu ne peux pas les prélever en fait directement donc c'est à eux de mettre le virement automatique. Par exemple, tu t'entends avec eux sur le 5 du mois, ça permet d'être déjà dès le départ du mois. Et tous les 5, il faut que tu sois payé. Donc toi, ça va te permettre si tu vois que le 7 ou le 8, tu n'as pas d'argent sur ton compte en banque, c'est qu'il y a un problème. Donc, même si d'ailleurs tu n'es pas... Euh, enfin, tu, comment dire, tu, tu, tu as peur que les gens ne le fassent pas, tu peux très bien les inviter à, à appeler la banque avec eux ou bien à leur euh, proposer euh, un petit mail type qu'ils vont pouvoir envoyer à leur conseiller bancaire, ils auront juste à retransférer. Et euh, toujours quand la location démarre, vérifie que le deuxième mois, tu as bien ton montant qui est payé à la bonne date, comme il faut. Et si tu vois un moment, donc que le 7 ou le 8, tu n'as pas ça, moi ce que je fais, c'est que je décroche le téléphone tout de suite et j'appelle mon locataire. Alors, quand tu vas l'appeler, il faut être sympa parce que, euh, déjà, d'une problématique, ça peut arriver. De deux, ça peut être la banque euh, qui a mal fait son travail. Ça peut être aussi qu'il n'a pas mis en route euh, son, euh, comment dire, son virement automatique. Donc, ce qu'il faut, au moment où tu vas avoir un retard de loyer comme ça, c'est l'appeler et l'appeler de façon courtoise. Mais il va falloir lui poser des questions ouvertes pour pouvoir en fait le faire parler. Donc comment on va le faire parler On va lui demander en fait tout simplement, on va lui expliquer que on n'a pas eu euh, le loyer ce mois-ci, qu'on est le 7 ou le 8, et on va lui demander comment ça se fait. Donc, Et là on va laisser la personne parler. Et donc là il va vous expliquer des choses, donc surtout si vous parle qu'il n'a pas eu le temps de faire le virement, vous lui dites bah, « vous n'avez pas mis le virement automatique en place pour éviter que j'ai à vous appeler, que ce soit une galère pour vous et pour moi ?» Et donc voilà, Donc ça on va le réinviter une deuxième fois à mettre le virement automatique en place. Ensuite, si c'est qu'il a eu un incident financier ou qu'il y a eu un retard de salaire, ce qu'il faut lui proposer en fait d'entrée de jeu, euh, c'est d'effectuer son paiement maintenant et de lui dire « mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez des difficultés là tout de suite ?» Si la personne vous dit qu'elle a des difficultés euh, pour payer, il faut comprendre la nature de ces difficultés parce que l'idée, c'est effectivement de se faire payer au plus vite de sa mensualité en, en soi pour éviter euh, de, le retard, mais c'est surtout de gérer le problème avant qu'un second loyer se présente parce que un loyer on peut toujours lui proposer un deux ou trois fois ou dix fois à réétaler mais euh, quand euh, qu on va se retrouver avec deux loyers ou trois loyers le problème il est terminé donc ce qu'il faut avant tout c'est discuter et surtout pas rentrer dans la tête de la personne c'est à dire de ne pas rentrer en conflit il faut vraiment rester assez ouvert même s'il faut il ne faut pas hésiter à aller se déplacer à voir la personne pour bien comprendre ce qui se passe. Moi, je sais que par exemple, alors ça m'est pas arrivé des fois et des fois, ça m'est arrivé deux fois d'avoir des retards de loyer euh, sur des locations. Mais il euh, y a eu une des deux fois, c'était un étudiant, euh, il n'avait pas tout à fait assez d'argent. Et euh, du coup, je l'ai appelé, je lui ai expliqué que voilà, moi j'avais besoin du loyer, que ce serait dommage qu'il se retrouve dehors. Et euh, donc, c'est ses parents qui ont euh, payé le loyer. Mais j'ai pris ça d'entrée de jeu et ça a déjà mis 10 jours. Donc, j'étais presque à avoir un deuxième mois. Et le deuxième mois, j'étais très vigilant. Bon, ça s'est bien passé euh, sur, euh, sur le mois d'après. Et depuis, on n'a pas eu d'incident, mais l'incident est arrivé une fois. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, ça va être euh, au moment où tu vas avoir la personne, si elle te dit vraiment qu'elle a des gros problèmes, c'est de récupérer un maximum tout de suite. C'est-à-dire, ah d'accord, vous ne pouvez pas payer par exemple, mettons 600 euros de loyer, mais combien vous pouvez me donner tout de suite. Donc, si la personne par exemple vous dit euh, bah, 300 euros, prenez les 3, prends les 300 euros, c'est important. Tu prends les 300 euros, tu pas. Tu prends les 300 et les 300 restants, tu proposes de les étaler. Tu demandes à la personne, tu dis Bah voilà, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut qu'on le fasse sur un mois, sur deux mois, sur trois mois euh, Quand est-ce que vous allez pouvoir régler ces 300 euros Et là, la personne, en fait, va y aller. Alors, je t'invite, c'est à ne pas forcément faire des règlements trop, trop longs, mais ni trop, trop courts non plus. Parce que ce qu'il faut penser, c'est qu'il va falloir qu'elle paye tes loyers suivants et qu'elle paye aussi le, euh, le surplus de loyer. Donc, ça, c'est le meilleur moyen c'est de prendre vraiment à temps et ensuite de faire les choses comme ça dans les règles. Ensuite, il y a une deuxième assurance que tu peux te mettre en route. C'est-à-dire qu'il y a l'assurance d'un payé de loyer, mais si tu n'as pas forcément envie de payer une assurance, tu peux très bien mettre un garant. Et ce garant, il faut que tu récupères son numéro de téléphone. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un souci de loyer, il ne faut pas que tu hésites à mettre le garant euh, dans l'histoire, gentiment toujours, mais simplement en expliquant que tu as un petit souci, que la personne elle est garante, qu'elle est du coup responsable du montant euh, à régler en cas, de, en cas de litige. Et du coup, cette personne-là va faire le travail pour toi. Et ça, c'est important. Mon deuxième souci que j'avais eu d'un payer de loyer, c'était dans une colocation. Euh, donc, euh, ces deux étudiants hein, qui sont dans un, dans un appartement. Et ces deux étudiants, en plus, là cette fois-ci, j'avais rentré des gens qui se connaissaient très bien. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ben, étaient amis tous les deux. Donc, euh, ils, avaient, euh, ils avaient pris euh, la colocation ensemble. Eh bien, euh, j'ai euh, eu un souci donc avec un des deux colocataires. Donc déjà, j'avais la moitié quand même de mon loyer qui était payé. Et euh, pour la deuxième moitié, en fait, j'ai appelé parce que le premier colocataire avait du mal à me répondre au téléphone. J'ai appelé le deuxième colocataire, qui lui payait, avait payé comme il fallait son loyer, et j'en ai parlé tout simplement. Je lui ai dit, excusez-moi, j'ai du mal à le joindre, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous savez s'il est présent dans le coin Parce que je n'ai pas reçu le loyer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais appelé trois fois en deux jours l'autre personne qui m'avait pas répondu au téléphone. Et là, dès l'instant où j'ai appelé le colocataire, dans les cinq minutes, j'avais un appel et j'avais une preuve de virement qui m'était donnée. Important, notamment je l'ai appliqué cette fois-là, quand on vous dit qu'on vous fait un virement, demandez à la personne, puisqu'elle va réaliser le virement sur son ordinateur, eh bien, euh, de vous faire un imprime-écran de l'ordre de virement. Ça va permettre en fait d'être sûr que vous serez payé. Ça évitera deux ou trois jours de délai supplémentaire pour vérifier que l'argent est bien arrivé sur votre compte. Si vous avez la preuve de virement, c'est que le virement il a été réalisé, c'est que vous serez payé et vous pouvez vous enlever cet incident de la tête. Voilà, donc c'était un focus complet sur le, les impayés de loyer, euh, peut-être que toi tu as d'autres stratégies, d'autres façons de voir les choses, euh, T'as bien compris que moi le principe de ce que je t'expliquais avant tout, c'était de, de générer le dialogue avant tout. Alors, j'étais obligé de décaler un tout petit peu parce qu'il y avait le soleil qui avait pointé le, le bout de son nez. Donc, euh, je te conclue cette, cette vidéo. Tu as bien compris l'état d'esprit de cette vidéo. C'était tout simplement de pouvoir te montrer qu'il faut avant tout privilégier le dialogue. Ça, c'est vraiment essentiel. Et euh, surtout, de rester ferme mais sympa pour ne pas braquer les gens. Et ensuite, à partir de là, tu verras que euh, tes employés de loyer se régleront 99% du temps très très bien. Euh, donc, si tu as un ami qui fait de la location, tu penses que ce serait intéressant qu'il voit cette vidéo hésite à lui partager. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos sur le sujet. Et puis, euh, bah si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner de suite en cliquant en dessous de la vidéo. Voilà, bah je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. Je pense dès demain. Salut!